bonjour vous êtes en direct d'info 53 enfin le jour le plus attendu aujourd'hui nous sommes le mercredi 21 mmh. mercredi mmh. 21 2020 mmh. Euh, mmh. journée aux est attendu partout le, le congolais hein. Apparemment, mmh. bah... On dirait qu'il yeah. y a Assemblée nationale. Vous voyez, le député et sénateur arrive déjà. A déjà, les beaux dans, dans pas longtemps, le président de la République sera là. Nous, messieurs dames. et dames, nous allons réaliser quelques interviews ici en Le direct dé... de l'Assemblée nationale. Partagez, partagez. Il a dit quoi qui, Vous qui n'êtes pas Il encore abonné dame. à Info 243, ouais, okay. désormais, vous Awa. Awa. Awa. Awa. Vous abisson, Sur Info 243. Donc, Raphaël va exclusivement sur Info 243. Votre site d'actualité. Abonnez-vous, mesdames et messieurs. Nous sommes avec le conseiller du président de la République. Monsieur Eddy, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller du président de la République et à côté vous êtes accompagné d'un autre conseiller Le conseiller en commerce international. Commerce oui, international. international. Du président de la République. Aujourd'hui, cette activité, pourquoi est-ce que cette activité attire beaucoup plus d'attention On dirait que c'était la première nomination du président de la République. Je commence avec le conseiller Eddy. Pas la... Oui, c'est comme si c'était la première nomination du chef de l'État, mais en fait c'est une nomination qui confirme son autorité, Parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'ils ont la majorité et que cette majorité peut bloquer le chef de l'État dans ses attributions. Mais là on se rend compte que le chef de l'État a toutes ses attributions, ce n'est pas un pantin qu'il pensait. Ce n'est pas quelqu'un euh, d'inexpérimenté qu'il connaissait. Il montre maintenant que c'est un spécialiste de la haute politique. Et il apprend la politique à ceux qui ont fait plus de 18 ans ou 20 ans en croyant qu'ils sont les spécialistes de ce pays. Alors nous, avons, nous sommes là pour soutenir le chef de l'État dans ses attributions et démontrer que c'est est le seul qui est aux commandes de ce pays et c'est le seul qui est le garant de la bonne marche des institutions. Alors, monsieur le conseiller en commerce international, hein euh, monsieur le conseiller, aujourd'hui, euh, cette activité, quel est l'apport de cette activité, euh, ou soit euh, ces serments, en fait, la prestation de serment de ces juges dans l'ordre de l'état des droits Oui, euh, je voulais répondre juste à ce qu'a dit mon collègue, c'est que pour ceux qui ont cru que le président Félix était quelqu'un qu'on avait placé pour leur servir, aujourd'hui, ils vont se rendre compte que ce, ce qu'il disait n'était pas vrai euh, aujourd'hui le président Félix et est celui qui vient cimenter euh, la démocratie en FDC c'est pour dire que hier, si il y a eu des gens qui pensaient que non la justice était euh, l'apanage de, de ceux qui ont des moyens ou bien de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui le président Félix est en train de remettre des choses sur les rails c'est pourquoi vous allez voir en respectant, en respectant les textes il laisse tout le monde jouer son rôle. Chaque institution joue son rôle. Mais qu'est-ce qui est arrivé Nos amis du FCC, ils ont cru que lorsqu'ils vont euh, empêcher ou leur euh, empêcher certains juges de pouvoir prêter ses rois, ça signifie que le président Félix allait revenir dans sa décision. Mais ça, ça à partie du au passé. Aujourd'hui, là, les plaies ont déjà décollé, nous sommes en train de partir et toutes les institutions se mettent déjà en place. Chacun va jouer son rôle. Donc la démocratie vient maintenant de prendre son envol en RDC. Quel est l'avenir la, du cash FCC-cash aujourd'hui Parce que votre partenaire ne sera pas aujourd'hui dans cette grande activité, la prestation du serment. Est-ce qu'il y aura des impacts négatifs dans cette coalition fcc Donc, euh, le, la coalition cash FCC ne signifie pas cautionner la démocratie. Aujourd'hui, là. s'il y a des amis qui pensent que non, cette cérémonie ne, ne leur intéresse pas, euh, ils sont libres, mais de toute façon, la coalition va continuer à fonctionner. Petit à petit, nous sommes en train de fonctionner jusqu'à ce que euh, l'Oiseau fait la semaine. Alors, nous continuons, mesdames et messieurs. Monsieur Amy, vous êtes euh, euh, conseiller en matière... À, à faire continuer. Culture, culture, culture art ah, culture, culture. et culture ah, religieuse. Voilà. Euh, monsieur le conseiller, aujourd'hui, pour les votre impression est ce qui est d'abord, euh, en entrant ici... Le, les élus du peuple, le sénateur. Est-ce qu'ils ont répondu à cette invitation Est-ce qu'il y a une atmosphère ou une a déjà, euh, vous voyez, en rapport à, à l'échelle de 500 députés J'ai entendu quelqu'un qui disait que aujourd'hui, nous, nous avons plus besoin du palais du peuple que des individus qui veulent contrecarrer. Nous avons plus palais du peuple. Alors, ceux qui vont s'absenter vont s'absenter. Mais il y a une autre, une autre personne qui m'a dit que aujourd'hui, le FCC risque de recevoir un hypercute. Alors, recevoir une hypercute sur les ring, on voit ce que ça fait et on connaît les effets. Donc, l'avenir du FCC CASH pour revenir à votre question dépend de la, du comportement que le FCC va afficher. Nous, les CASH, nous sommes en place, nous sommes au pouvoir, nous sommes en train de conduire le pays selon la volonté du peuple d'abord. Nous ne sommes pas soumis aux individus d'abord, mais c'est au peuple d'abord. Alors, les intérêts du peuple sont en jeu le chef de l'état est là pour les garantir nous avons plus besoin du palais du peuple, nous n'avons pas besoin des individus qui vont se faire un spectacle en passant que s'ils ne sont pas là la machine ne va pas démarrer alors mesdames et messieurs nous allons laisser deux minutes nous allons vous laisser vivre l'arrivée de quelques hey guys. Diplomate. mais également le sénateur vous est député. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous sur Info de donc cliquez juste à côté là, abonnez-vous parce que vous allez suivre cet événement en direct, nous sommes ici, c'est pas une retransmission à travers la télévision, mais c'est en direct mesdames et messieurs. Et bien récemment, vous avez vu l'ambiance qui se passe dans la salle de la grève du cahier du temple, c'est-à-dire que nous sommes plus dans la joie et aujourd'hui il y aura de mal. Merci. Juste quelques minutes, l'événement va devoir commencer titre de rappel, mesdames euh, déjà d'information plus tôt, mesdames et messieurs, le programme se présente de la manière suivante. 7h juste, mise en place, terminée dans la salle. 8 heures, De 8h à 8h30, l'arrivée des invités. 8h40, arrivée des membres des cours et tribunaux. bourgmestre de la commune de Linguala, commissaire provincial de la police nationale de Kinshasa, commandant 14e région militaire. À 9h juste, arrivé de membres du cabinet du chef de l'État, inspecteurs généraux de la police nationale et des Fardessé, commissaire général de la police nationale, chef d'état-major général de la d'essai, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, à 9h30 minutes, arrivée du directeur du cabinet du chef de l'État, membre du corps diplomatique, arrivée de membres du gouvernement central, arrivée des honorables députés et sénateurs, président des institutions d'appui à la démocratie. À 10 h juste, c'est l'arrivée du président, c'est l'arrivée du président du CNSA, président du Conseil économique et social, Arrivée de membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Et le premier ministre, à 10h30, arrivé, est-ce que c'est est, est une question qu'on se pose, hein parce que c'est prévu ici, est-ce qu'ils seront là C'est une question qu'on se pose. Donc à 10h30, c'est l'arrivée des honorables euh, présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. À 10h45, l'arrivée de son excellence. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Accueil, accueil par le comité restreint, honneur militaire, salutations des honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Est-ce que ça aura lieu C'est la question qu'on se pose également. Séance photo. Entrée du chef de l'État dans la salle des congrès. 11h juste. début de la cérémonie. nationale, Lecture de l'ordonnance par la conseillère principale du chef de l'État au collège juridique et administratif. Je vais vous déranger un peu. Prestation de serment. Là, je vous en prie, conseiller. Hymne national, fin de la cérémonie. Donc, à 11h, c'est la fin de la cérémonie. Mesdames et messieurs, abonnez-vous, abonnez-vous. Vous, abonnez -vous. qui nous suivez, vous, avez... vous êtes sur Info243. Vous allez vivre en direct cet événement. Emmanuel, bonjour. Ça va Le président du Congo. Congo, Nathalie, Congo. Oui. De l'autre côté, euh, ce sont deux honorables députés et sénateurs, donc Oiseau, déjà. Déjà, on essaye de compter. On essaye de compter. Ils sont déjà au nombre de combien? mais vous comptez mon pied. Les députés et les sénateurs ont commis déjà. Toi, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Attends, on va bouger un peu, on va bouger. C'est géné Merci Bonjour Monsieur Bazin Oui très bien, vous allez bien En forme Ça se passe bien sinon Ça Maître Bazin Pé Merci Nous allons vous laisser vivre cet événement en exclusivité. Bonjour. La belle Les Bonjour, ça va très bien. Je suis en direct. Bonjour, monsieur Noël Tiani. Euh, comment? Oui. Monsieur Noël Monsieur Noël Tiani, qu'est-ce qui justifie votre présence aujourd'hui d'avoir cet événement en fait C'est des tout événements tout qui attire beaucoup de polémiques également. C'est tout à fait clair, nous sommes ici pour soutenir la démocratie, l'état de droit, la stabilité des institutions et surtout dire non au désordre, à la marche. L'installation des juste de la plus c'est un événement important dans la vie de l'Union nation. Et nous ne pouvons pas nous dire en tant que démocrate et ne pas être ici pour nous manifester notre attachement à ces valeurs démocratiques que nous avons tous voulu. de donc à C'est ça, Mais pour certains, pour une branche de politiciens, ils pensent que c'est inconstitutionnel cette nomination c'est tout à fait constitutionnel ceux qui disent que c'est inconstitutionnel ne connaissent pas la constitution il faut qu'ils aillent lire les A, B, c de la constitution ils vont comprendre que ce qui s'est passé c est tout à fait normal merci Monsieur Nalitha. il y a plusieurs personnalités plusieurs personnalités politiques et d'ailleurs il y a la présence des autorités coutumières de Oui, bien sûr. Ah, ça va très bien, merci. Euh, je vous laisse vivre, en fait, cet événement. Denis Candé, bonjour. Je suis en direct, vous allez bien <rire> okay, très bien. Enfin aujourd'hui 21... ah, le 21, bien. Le 21. Là, on avait dit que la cérémonie aura bien lieu. Mm. Ceux qui ne viendront pas, ils vont constater à la maison. Okay. Ils vont regarder à la télé la Et d'ailleurs c'est en direct est hein bel oui. aura bien lieu Et c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une représentation de oui. représentants du peuple oui. Oui. Le Les députés sont là, vous pouvez voir. Ils continuent à venir. La salle sera pleine. J'avais dit hier sur ce que j'ai dit, j'ai fait un rêve, j'ai vu la salle pleine à craquer, j'ai vu les alentours du Palais du Peuple bondé de monde. Et on va voir ce rêve-là aujourd'hui. Merci M. Dinkendez, tu ouais. sais qu'est ouais. Mesdames et messieurs, abonnez-vous sur Info243 vous allez vivre en direct cet événement Alors, si vous... des hommes, c'est dans la raison il y a Raphaël en direct, ah ouais. C'est ici ça se passe. Il se passe maintenant. Le juste qui sont là. Bonjour, ça va bien. Votre présence aujourd'hui, c'est un apport également pour la démocratie ou soit pour vous, pour certains qui disent qu il y a une violation constitutionnelle. Un élu, un représentant du peuple, honorable Ariette Toi. Euh, dans la... trois fois. Wow. Vous avez vraiment Alors, nous continuons. Je dis les... bonjour, le personnel politique du président de la République. Votre présence aujourd'hui appuie à la démocratie ou à l'inconstitutionnalité Parce que c'est le peuple qui décide. Voilà. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, abonnez-vous, abonnez-vous sur Info 243 Désormais, enfin, désormais, monsieur là, ici, vraiment, c'est l'endroit où vous êtes avez... à abonnez-vous, juste là à côté. Honorable Pité, bonjour. Bonjour. Honorable, vous. vous êtes élu de... Je suis élu de Nganajika. Nganajika, ok. Pour uh, quel uh, groupe uh, vous sont euh, Nous sommes venus assister à la prestation de ce de nos trois gis, nommés récemment par les Okay. Et, et aujourd'hui, certains pensent que c'est inconstitutionnel. Vous êtes un élu du peuple, législateur également. Qu'est-ce que ces discours vous disent C'est un discours tout simplement populiste parce que les actes pris par les chefs de l'État, premièrement les hommes du chef de l'État, sont, sont des actes administratifs. S'il y a certains qui contestent ça, il y a une, une cour institutionnelle pour ça, le Conseil d'État. Ils ne sont, sont pas partis par cette cour. Je ne trouve pas l'opportunité de dire aujourd'hui, que les actes pris par les chefs de l'État sont inconstitutionnels. Je crois que nos amis du FCC, ils ont déposé les requêtes à notre de de en interprétation de l'article 158. C'est une chose valable en démocratie. Mais est-ce là cela faudrait-il attendre que ça va bloquer la prestation du cément de trois juges Non. Donc les président du le chef de l'État, comme l'a dit le président de la Cour constitutionnelle, n'ont à rien violer la constitution. Tout simplement, ce sont des supputations. Ce sont des mouvements spontanés d'un serpent dont la tête a été déjà coupée. Donc la tête fait peur aux gens qui croient que la tête fait, fait, fait mort. Merci, Honorable. Assistant. Merci. Honorable Je vous en pour bénédiction. J'ai oublié d'en mon numéro là. 21. A, donc aujourd'hui, il y a les députés du peuple. Et les restes, ceux qui ne seront pas là Non, mais ceux qui sont là sont les représentants du peuple. Vous voyez, vous-même, la ouais. est Nous ne pouvons pas distinguer qu'il y a des députés de, du ECC, des députés du CAC. Non, non. Un député, c'est une élite du peuple. Et vous le voyez, ils sont là. Donc, ils sont venus représenter le peuple. Merci. Merci. On aurait voulu. De l'autre côté, vous voyez. Euh, représentant en fait ça représente quoi en termes de démocratie et surtout de l'état des droits euh, je solider justement les acquis euh, euh, liés à son indépendance et euh, euh, une justice qui soit une justice qui puisse rassurer tout le monde. donc Voilà pourquoi euh, je ne pouvais pas manquer. à ce Merci Monsieur le Vice Président. Euh, merci mesdames et messieurs, je vous laisse suivre. À côté, Monsieur le Président, je peux revenir avec vous, je, avoir, euh, je suis sur Internet. Sur pas également it, uh, bon, uh, On a réalisé avec vous à l'époque. Bon, en fait, j'ai plus, j'ai perdu de... quand téléphone. je prends Une carrément, je... Pardon Ok, attends, une minute. et tous le, les combattants on va vous ramasser je ne sais pas comment je peux prendre une minute oui. le ministre de la défense nationale monsieur Sylvain Mouton bonjour euh, d'abord en tant que combattant de l'état des droits cette activité représente quoi personnellement pour Naïo cette activité montre la procession le combat de la justice, le par le peuple qui consacre aussi l'indépendance totale de la justice. Et aujourd'hui, nous consacrons effectivement un état de droit qui fera de sorte que la nation puisse élever. Contrairement à ce qui ont dit que ce pays pendant 18 ans, tu caporaliser les magistrats et caporaliser la judiciaire aujourd'hui le président de la République est en train de démontrer la face du monde maintenant et la justice doit avoir son indépendance contrairement à l'interprétation biaisée de l'article 10 aujourd'hui le président de la République recevra le serment au juge constat. vous êtes parmi de, de, des avocats habiles également. vous êtes maître avocat est ce qu'il y a violation de la Constitution, même sur le plan intentionnel. La dans, le, dans la tête de ceux qui étaient habitués à violer la Constitution. Pendant près de 28 ans, depuis 1917, notre Constitution a été violée matin, midi, soir. Aujourd'hui, nous sommes en train de rétablir l'ordre dans notre pays. L'ordre ne peut en fait, commencer que par la, la justice. Il y a beaucoup de cas de jurisprudence où ils avaient posé le même acte que le président de la République aujourd'hui c'est avec la même construction qui était revêtue dans la peau de Kabila, pour rien le faire maintenir longuement au pouvoir mais aujourd'hui celui qui s'est fait use de même prérogatif constitutionnel qui est reconnu par la même constitution qui a été votée au référendum depuis 2006. Nous n'avons pas changé de texte constitutionnel. C'est le même pouvoir, c'est le même texte, le même dispositif constitutionnel qui fait de Tchènes Tchènes Tchènes qui, aujourd'hui, garant des bons fonctionnements des institutions, habilité à recevoir le serment des magistrats de la plus constitutionnelle. Ok, je rappelle que vous êtes le ministre de la Défense nationale. Merci, M. Sylvain Excellence, Bonjour, je peux vous, je peux une oui, présidente Je reviens oui, vers vous alors. Je vais, je vais... Mesdames et messieurs, je vous laisse vivre ces moments. Et à a une représentation vraiment nationale. Présentation. <rire> <rire> président Gabriel Monca, bonjour. Votre présence aujourd'hui en tant que combattant et allemand de l'état des droits, de la démocratie, ça représente comment fait, cette grande activité la prestation du serment de trois Tragique. juges. Et il y a un chef de l'État, il va prendre ce serment. Et il y a un peuple qui est derrière ce chef de l'État, y compris moi-même. Le reste là, ça ne nous regarde pas. Président Gabriel Mokia, en tant que combattant de la démocratie, pour certains qui pensent que le président de la République a violé la constitution. Quelle est votre réponse Quel article est celui qui nomme le pouvoir, vous conférez par la même constitution. Celui qui peut changer les magistrats. Vous savez, les magistrats de siège, sont inondables. Mais sauf une nouvelle nomination. Mais ils ont obtenu la nouvelle nomination. Donc, on nomme quelqu'un, il doit rester avec cette nomination la médiane. il bien, quand on vous nomme, vous, vous devez être affecté, vous devez prêter seulement. Si les tenants l'appareil législatif ne vient pas mais les radios sont là ils vont combler le vide, ils vont rappeler la mission et le chef de pendant 30 minutes il va prendre acte de prestations de serment de magistrats du pays et la faire regret. nous retournons et ils vont maintenant commencer le travail vous qui avez refusé d'y assister mais attendez votre équipe okay. attendez votre tour. Reconnu... Les gens croient que Félix est servi, nous le sommes là. Okay. Reconnus pour euh, votre franc parler, aujourd'hui personnellement, quel est votre message en fait adressé à la population, ou tous ceux qui vous suivent en Sénat La population a un grand problème. <rire> le peuple, ça dit dire que le, le pouvoir à place de Félix a un grand problème aussi. Celui de mettre hors de, hors de notre territoire les Banyamulenge et tous les Rwandais et Kagame et Bérois, et je sais quoi, les Mouniatazis, et Moïse. C'est ça notre problème. Mais s'ils si veulent venir investir, il y a d'investissement du gêne d'investissement. à aller elle de rapide. Et non, prendre la nationalité congolaise nous laisse de force, par une arme à la main, grèce, et nous dirait que nous, ne sommes pas là, c'est pourquoi la avons du chef de l'État. Vous faites la politique. Merci. Mais le reste, laissez le peuple s'en occuper de ces gens qui doit enterrer les femmes vivantes dans notre pays, à qui était un éleveur de bétail. Aujourd'hui, il tourne sur les métaux de Londres, de New York, de New York, de New York alors qu'il ne dispose pas de métaux. Alors, cela doit interpeller les Congolais et les Congolais qui sont à tête de dormir. Ils sont là pour chercher l'argent, ils sont là pour ceci. Non On cherche l'argent dans un pays. Mais nous voulons maintenant, une république, dans une république, nous devons dire non. Je te parler de la république, donne-moi la défense et la sécurité. Je vais aller mettre 100 000 congolais et Congolais à minimum. Nous allons poser qu'on cas on va créer une banque pour donner des produits. Pour commencer le travail, la production. Ces Rwandais vont quitter chez nous les mêmes, pour qu'ils soient chassés. La question sera évoquée aujourd'hui également de ses députés. Oui. J'ai tout dit. Donc, j'ai perds de ses députés. Goubert doit être arrêté pour se dire chassé du gouvernement et peut être arrêté parce que d'abord, il avait intérêt, 25 femmes vivantes Tu te racontes à me avec. Ah non. c'est de Ngôme Zambok a donné moi aussi une personne de l'hôpital. C'est une personne de l'hôpital. C'est Mesdames et Messieurs, bah, tout bon, l'un de partout, vous abonnez info 243, vous abonnez juste là. Bonjour, je vais être très bien. Ouais. Je suis en direct, on vous prenez pour une minute non, non. Bonjour. de après je peux vous prendre une, une, une interview Ça va, mais faut faire vite, hein. D'accord. Je suis en direct oui. également, je voilà. Bonjour. Bonjour. Monsieur Lobo, vous êtes coordinateur de êtes le chef de l'État. Votre présence aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques autour de cette activité. Et je rappelle que ce n'est pas une première nomination du président de la République. Personnellement, pourquoi cette activité attire beaucoup de foudre et de polémiques en tout cas, la population est dans la joie. La qui est plutôt dans la tête de ceux qui ont peur de l'état de droit. Alors, tout à l'heure, euh, c'est une interview exclusive. Oui, Je reviens avec l'équipe pour une interview. Oui, Mesdames et messieurs, <rire> général, bonjour. Moi, Ça va Je très bien. bien. Général, une minute. Ah. Le secrétaire général non, le l U. L U. de me après la manifestation. Après la manifestation, il commentaires. OK. pouvait arracher une le jeudi après la manifestation. Alors, je, je vous prends après. Oui. Le secrétaire général de l'UDPS, e. monsieur Augustin oh, Kabuya. Bonjour. bonjour. Bien. Bonne. Alors, prenez place, prenez place. L'activité va devoir commencer. Nous sommes obligés de se mettre choisir un coin est-ce que euh les Congolais, est-ce que toutes les personnes Bollandabissou vont s'abonner aussi Abonnez-vous sur un fonds de santé. Comment ça Combattant. Jamais. Donc abonnez-vous. La première partie, je crois, on l'a fait, j'ai partagé, partagé. Ouais. On a fait les... parce que ah, tout oui, le monde vois, a l'arrivée du à ah, Non mais les Robert, Il ah, est vous bien tout à bien hein. <rire> <je là, je rire> tout à l'heure le deuxième direct. Il y a de Elle a quelques qui arrivent déjà. Não, bem, está bem, está bem, está bem, está bem, está bem, está bem, está Não, não